Mes chers euh, amis, est-ce que on joue à Pusiness Tour comme sur la vidéo que je viens de faire Ou Calls for your friend pour rigoler avec euh, Nartax Ou Worms euh, Revolution pour montrer euh, mes skills incroyables que je peux, peux m'amuser dessus Goff ou Worms, mais pas Pusiness, la musique me gonfle. <rire> bon, bah, je vois qu'apparemment Pointful Erex <rire> n'aime pas la musique Pusiness Tour. Euh, du coup, je vais commencer à vous inviter. Ah, souhaite voir votre diffusion. Merde <rire> <rire> Ok, je me suis trompé alors. Bon, ok, bah je savais pas que tu retournais à faire des lives, mon cher FoliRex. Alors, euh... donc t'as créé la partie euh, FoliRex, donc je savais pas. J'ai rien créé. Ah, très bien. Alors pourquoi tu m'invitais à regarder un live Non, en fait j'ai voulu rejoindre la partie, mais j'ai été demandé de me faire une diffusion à la place. <rire> Comment, comment on, comment on joue On host <rire> un live. Es, quand tu vas sur ta chaîne, toi, tu vas sur ton chat, t'écris, euh, je sais plus si c'est slash host, et du coup le nom de la chaîne de Alors. Hugo. Ah bah valid username. Oh, du premier coup Oh Bon, bah j'attends les autres. Oh je déteste cette map <rire> Ah taras oh, celui-là je le déteste Voilà <rire> bon. Ah là ça marche Et le gentil Nartax Qui hoste mon live avec ses amis en plus Avec un seul même Comment t'as fait Mais genre incroyable Ah le gentil One Qui hoste mon live avec une seule <rire> Un seul ami, ah, oui. ça fait plaisir mon compteur de personnes sur le live il a bugué, du coup il reste à 1. Au début j'avais 4, maintenant il restait à 1. C'est quoi ça C'est un caca sur la tête bah. C'est du miel. Pourquoi t'as mis cette merde sur ta tête Oui, c'est une merde, c'est un caca, est... on est, est... d'accord. C'est un caca miel, calmez-vous. Et malheureusement. On hey, faut... descend. Hop ah, C'est bon Allez Oui Et pensant, je suis serré avec folie, pensant là. Alors. Alors tu vas te calmer. <rire> Écoute, euh... pas grand chose. Waouh! Je vois, je vois. <rire> T'as essayé de oh, faire quoi? Waouh! Je veux le copier! J'ai pas réussi! Oh si j'ai réussi! Je, je dis, je prévois comme des trucs. Ah là vache je direct toi! Oui, mais en fait elle a aucun intérêt cette map là. Ok! Oh ouais! <rire> oh ouais! Il <rire> y a des gens qui se sont cassés le cul pour rien que pour faire une musique sur cette map. Okay Et en plus, une musique joyeuse! Et en plus, cette musique elle est cool. Ouais. Ça me fait penser à euh, la musique de Business Tour. Hein. Arrête. Ah, oui. suis mieux que Business Tour. <rire> euh, business Tour, c'est de la vie. Parlons du débat de Business Tour. Est-ce que Business Tour est mieux que euh, Monopoly en vrai Putain. Ah c'est. Oui. Bien. <rire> c est, c est oui mais quoi Oui. <rire> <rire> oui, c'est mieux. Oui, c'est mieux. <rire> dans les deux cas, je perds tout le temps, mais c'est mieux. <rire> Et Infinite qui bon me hausse mon life. Merci. Une personne en plus, c'est incroyable. Et merde. C'est qui, qui le level designer de cette map? Je l'enculé. Je, je, je, je <rire> cherchais plus celui-là. En fait, là, je fais soit deux fois. Oh quel Moi, con! Ta... Bon, <rire> merci Folirex pour euh, cette ah, explication, bon, vers la voix. <rire> de nous oh. avoir été euh, éclairé le mystère. Oula, oula, oula, oula. Oh. Oh, oh, oh, oh, non! <rire> le mur. <rire> oh, non! le jeu est fait exprès pour qu'on croit... Oh presque <rire> Je pense que FoliRex a gagné parce que euh, il a réussi à passer entre les couilles. Et puis qu'est-ce qu'il est beau FoliRex. Mais... Mais... Alors attendez après je vais le... montre, je vais mettre une photo de la tête <rire> de FoliRex pour euh, <rire> pour montrer, pour savoir si il a, il a raison ou pas. c'est une grosse connerie. Mais pour eux c'est pas une pente ça. ça aurait été trop facile et évident. Les joueurs auraient tout de suite compris. Oh putain. Ça, ce serait un golf classique quand même. Vite. il a un golf comme ça en vrai, mais pour chercher la balle, putain. <rire> la balle est à 800 mètres. On reviendra demain. Hein. Voilà. <rire> pour la porte d'avant. Moi, je reviens. <rire> ah, 84, 84, mais je pense que FoliRex a gagné. On va dire qu'on l'a gagné tous les deux, FoliRex. <rire> non. <rire> non, je suis devant toi, nananère. <rire> pour la peine, je vais mettre une photo de toi sur le live. <rire> Merci. Voilà, alors, euh, Rex le voilà, alors je vais le mettre sur le petit coin, voilà Que pensez-vous de la photo de Fouille Voilà, j'attends les avis euh, Christina, qu'est-ce J'adore, il n'y a pas mieux <rire> euh, J'ai bien envie de tenter ce qu'il y a en face, mais... <rire> bon, bah, il a tenté <rire> <rire> alors, je faire... oh, oh mon Dieu, oh alors, ouais Voilà Ouais c'est bon. Non non non non NON, non <rire> <Deux>. <rire> j ai, j ai, Wow Mais j'ai. Putain J'ai pas compris. Ah folie, t'as reçu du premier coup ou euh, où t'es parti deux. là Deux deux deux. Deux Ah ok. Mais non <rire> Mais non d'accord, ah, ah oui non mais ça c'est le truc des noobs, moi je me casse <rire> je, je vais m'occuper de celui d'autre. Ah merde, j'ai fait un salut nazi. Il à la cam. Ah merde. Attends, le replay. Ah merde. Oh putain, c'était horrible. Quel jeu pue la merde et s'appelle Golf with Your Friends. Martax. Golf with Your Friends. Quoi C'est pas un jeu ça. Ah si, c'est mon futur jeu. Il en pré-alpha d'ailleurs, donc tu peux l'installer et, voilà. et tu peux faire un live. Il s'appelle euh, Dwarf. <rire> dwarf. Ouh, la vache. Oh. oh. Oh, presque! J'ai failli faire deux coups. Tonton cool! <rire> <T 'en> cool. <rire> il cool! Y'a tout le monde qui a réussi à faire trois coups ici. Non! Je crois que j'ai pas allé trop vite. Oh non! <rire> voilà. Putain! Je crois ils ont même pas prévu de développer du design là où t'es tombé, Hugo. <rire> ouais, ils ont oublié de mettre des Ils euh... personne ira là, on peut mettre. Euh, <rire> voilà, Attends, y'a un mec qui est là? T'es sérieux, je Ah, a dit... ça veut dire qu'il va falloir demander à un designer de faire une barre. Oh, merde Fais <rire> chier On a pas le budget. On va mettre 10 ans encore Allez, on fera une mise à jour Dans de 10 goal. gigas pour la caissette en bois, quoi. Euh... Ouais, j'ai bien envie d'essayer les okay. poulets de canon, mais je sais pas si ça va mener d'autre part. Ok, moi je tente. Allez, go Bon bah, apparemment, c'est nul. Je <rire> suis tombé à l'eau. <rire> c'est nul. À gauche, à droite, doucement dedans quand ça s'ouvre. Voilà, écoute, moi je veux où je veux. Pourquoi ça, je comprends pas, c'est nul ce jeu là. On je va bourriner comme un connard parce que euh, voilà. Et malheureusement, c'est ton dernier coup. Voilà, voilà. non, mais je vous laisse de l'avance. <rire> oh, regarde, Artax, tu vois tout ce que tu vois là Bah, d'accord, tu t'es barré. <rire> Ouais moi je suis en deux coups tu vois, je suis un birdie Boogie, c'est comme si le jeu il me vous êtes une merde. <rire> T'imagines en version français Grosse merde. <rire> Grosse merde. Mais non <rire> Quel avancement incroyable Non mais... Oh. Ok ok, j'ai perdu, ce jeu c'est de la bite. Fais tout droit pleine puissance. Tout droit pleine puissance Ouais. Okay. Je suis sûr c'est un prank. <rire> ah, apparemment, apparemment la tentacule Ah bah d'accord. Euh... <rire> <rire> oui, par là. <rire> je, crois, je crois vrai. que la tentacule m'a fait bugger le truc, je crois. Mais Mais la tentacule putain Attends, je vais attendre que la tentacule. Voilà. Maintenant je vais jouer. Très bien. Qu'est-ce qu'il a mis Vous verrez. Attention. Déjà il a mis des collisions, déjà. Euh... Nous mais sommes vraiment, des cubes Mais putain, alors ça ça va être horrible. Golf with Minecraft. <rire> Non, mais vous allez souvent entendre des. Wouah! Je suis content, bah oui, j'ai pas pensé. Euh, quand je les sur Switch, je vais être content, quoi. Après, j'hésite quand même à savoir si je la prends sur euh, Steam ou. Euh... La, la Switch? Switch. Euh. Carrément, ouais. <rire> ouais, tu vois, ils ont fait une mise à jour, Steam. Ils sont en train de préparer euh, un achat direct. Oh oui! J'ai réussi! Bah, J'espère, peut-être le vendredi soir. Franchement, et fais chier, <rire> j'avais tous coups et j'ai tous niqué. Ah, salut Nartax! Oh merde, trop fort! Oh! Oh, Foulirex! Attendez, j'essaie de trickshot. Oh merde, non. Ah, <rire> y'a tout le monde qui l'a vu. <rire> <rire> oh putain, ouais, c'est dur là. Mais pourquoi dur. moi ça fait pas Ça m'a plus hypé que. Mais quoi Que quoi mais Je suis retourné <rire> au début Aïe, hey, Steven, casse-toi <rire> Mais non, mais. Le... Hey, je retrouve le, le mec qui a fait le dizaine de cette pomme, je cule, hein. <rire> mais qu qu'est-ce qu'il fait Bah t'es pas là Bah non. Ah qu'est-ce okay, que Ouais c'est un bon encore <rire> mon <c 'est... rire> bon perso chez moi hein. Oui bon aussi. Mais non mais <rire> ah. Bon je crois que les cubes je vais les enlever. <rire> je vais mettre les étoiles ah, ou les œufs au moins. c'est le pire truc de merde. Le pire truc que tu pouvais faire. Oh pff, allez hop. <rire> <rire> c'est est parti aux fraises là mais... Aux cerezes. <rire> Il est parti aux cerezes. As-tu vu non. le trailer du nouveau No More Hero sur Switch pendant la Nintendo Direct si oui, qu'est-ce que tu en penses Ah oui, ouais. Euh, euh, alors coup. moi, je, je connais pas le jeu, mais okay. euh, <rire> voilà. Enfin, voilà, vous avez son avis. C'est que le jeu, il m'a l'air intéressant. Je, je connais pas le, le jeu de base, mais <rire> mais je m'en branle. <rire> <rire> J'achète juste pour euh, faire avis. des vidéos, c'est tout. Et tout, mais bon. Comment on... ouais. créer la vie oui. J'ai bien le oh. aimé le O. Oh oh <rire> le O oh, de folie oh oh. oh, oh. <rire> Apparemment je mange du chaussuman ça fait des coupures. Oui. Bravo. Voilà. Donc, euh... Le premier live je crois. Ouais. Mangé. Mais il y avait pas de coupure oh là là quand j'ai fait là le, dans le montage. Donc. Le Mais... premier live sur Garfield Non. Non. <rire> ça c'était un test, c'est différent. <rire> il était bien ce live. <rire> oui tu faisais un arrêt dérapage quoi. Oh, voilà. <rire> Attends pas quand je sors ça. Eh <rire> <rire> <Hey>, oh bâtard <là, rire> <là, rire> Les gens connaissent. Ça, il y a un caca sur la tête. C est c est ça va, calmez vous c'est un c'est du, du, du miel, c'est une ruche. Mais oui, on dit tous que c'est du caca mais euh, bah c'est pas fois. Les viewers, dites-leur que c'est a... pas un caca, c'est pas un caca. Oui <rire> C'est un gros caca. <rire> As-tu ah. des consoles autres que des Nintendo Oui, j'ai une <rire> Attends. Oui, euh, par exemple, j'ai une édition collector de de la Mega Drive comme tu peux voir. Il y a Sonic dessus, voilà, donc c'est l'édition euh, très spéciale que, euh, que Sega m'a envoyé d'ailleurs. Voilà, je remets l'adéquation. Il y a un ah, mensonge dans ce qu'il a dit. Ah, apparemment, j'ai tapé le PC, la caméra a frisé, c'est très bien. <rire> ah oui d'accord, t'es vraiment frise. <rire> <rire> voilà, il n'y a aucune réaction. Alors, j'ai trouvé le câble, maintenant il faut que je l'enlève. Alors, attends, je vais, je vais tenter désactiver. Voilà, je la réactive. Est-ce qu'on va me revoir Oui, on me revoit, c'est bon. Je vais pouvoir jouer enfin avec mes amis. Bah moi je peux plus jouer ouais. les gars. Pourquoi <rire> Il est bien <rire> le manège <rire> Oula, le bruit de mouette. <rire> ah, allez, 1 minute 30 à attendre. Dites merci aux développeurs. Ouais J'ai gagné un succès oh tout le monde a gagné le succès, on est d'accord J'ai tweeté ton live pour amener Martel, plus de gens. Ah, ça te fait plaisir. J'espère que tu as au moins un milliard de followers sur ton Twitter. Oh là. <rire> J'ai tenté la même chose que folie. <rire> non, juste 14 abonnés. Bon, bah, si tes 14 abonnés sont... Euh... Quitte ce live. Hein, <rire> ah. Oh. Ah. Bon. Oh. <rire> Salut. Ah, vous, Alors. Euh, C'est toi qui dois te dégager. C'est pour tu. Bonjour. <rire> oui, All in one Bon, apparemment, je suis la seule merde qui n'a pas réussi à faire Holy One. Ah non, ça va, il y a non, folie. <rire> j'ai vu taper, j'ai fait, c'est bon. <rire> autre <rire> jeu. Bon, apparemment, les gens veulent un autre jeu. Du coup, euh, pour essayer de faire plaisir à Fully Race, j'ai décidé de euh, couper... Le son le du jeu puce... <rire> non. <rire> J'ai <Je> dit... Je... <rire> On arrête tout <rire> Putain, sa blague, il a réussi à marcher, quoi. <rire> Ce sera dans le pestoff, fais gaffe. Du coup... Bonne euh... soirée. <rire> à la prochaine